je suis avec Alain Garnier, le patron de Jamespot. Bonjour Alain. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu du vrai ou faux, donc sur les réseaux sociaux d'entreprise, autrement appelés RSE. Première affirmation, un RSE sert à s'envoyer des lolcats entre collègues. Eh bien, c'est faux Parce que même si les réseaux sociaux d'entreprise viennent des réseaux sociaux grand public, où là, évidemment, on s'échange plein de blagues, sauf que dans le monde de on va échanger plutôt des documents, des agendas, des quiz, des enquêtes, bref. On est comme à la maison, avec office et avec ses agendas partagés. Donc on est dans le sérieux, on est dans le métier. Un RSE euh, apporte de la transversalité dans l'entreprise. Alors ça, c'est vrai. Donc on le constate avec euh, tous les projets qu'on a mis en place. On voit bien que dans le réseau social d'entreprise, de à un moment donné, on va mettre des gens, par exemple de la recherche et développement et des commerciaux, pour qu'ils échangent autour du produit. Parce que le commercial va avoir des demandes aux gens qui fabriquent le produit. Et donc grâce à ça, on va donc, alors non pas casser des silos, on va ouvrir des fenêtres, des portes-fenêtres et des couloirs entre ces services qui, des fois, ne se connaissaient même pas. Parce que tout d'un coup, ils vont pouvoir échanger en temps réel, à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, des documents et des éléments de leur métier de manière transversale. Alors, le RSE va tuer le mail. C'est vrof C'est ni vrai ni faux Alors, le, le RSE, il y a des gens qui disent que ça va supprimer le mail. Bon, il se trouve que ce n'est toujours pas le cas. Par contre, ça devient un compagnon du mail. Et puis, surtout, c'est que ça diminue les mails inutiles. Et les mails que ça envoie, c'est-à-dire les mails de notification, d'abord, ça devient des mails d'action. C'est-à-dire que dans le mail d'un réseau social d'entreprise, on peut directement, par exemple, participer à une, à une conversation à un clic. Et puis, en fait, ce mail, il est, comme il est toujours conservé dans le RSE, on n'a pas besoin de le conserver dans sa boîte mail. Donc, c'est beaucoup plus volatile et plus rapide. Alors, il existe une multitude de RSE, chacun spécialisé dans une niche. Ça, c'est vrai. C'est vrai, et ça se confirme d'année après année. Au départ, on pensait qu'il y avait un seul RSE pour les entreprises. La réalité, c'est qu'il va y avoir des RSE qui vont être tournés plutôt pour faire, par exemple, du social selling, aller vendre. D'autres qui vont être plutôt tournés vers le knowledge management pour aller gérer la connaissance. D'autres qui vont être tournés vers autour des questions d'innovation. Donc, on a une multitude maintenant de réseaux sociaux qui sont en train de se mettre en place. Un peu à l'instar de ce qu'on voit sur le web. Il n'y a pas qu'un seul site web dans le monde, hein. on voit bien il y en a plein, c'est pareil dans l'entreprise le, et cette diversité fait justement la richesse fonctionnelle pour les métiers dans le social. Alors le réseau social d'entreprise concerne uniquement les jeunes salariés de la génération Y. Alors ça c'est faux, c'est une légende urbaine, ça a été écrit partout dans les blogs. Bon, le fait est quand même que les jeunes ont, ont des réflexes mais ils n'ont pas forcément un réflexe du numérique dans le travail. Donc nous ce qu'on voit d'ailleurs dans les projets c'est que ce sont les gens qui ont compris. Et le numérique et la valeur, par exemple, de leur métier et la valeur collaborative, qui sont les plus performants. Et ça, on en a de 7 à 77 ans. Enfin, mais plus sérieuse, on en a de 20 ans jusqu'aux gens qui partent à la retraite. Alors, le réseau social d'entreprise, c'est bien, mais finalement, ça fait perdre du temps. Alors ça, c'est faux. C'est faux et ça a été démontré d'ailleurs que c'est un outil, par exemple, de convergence collective. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que là où avant, par exemple, pour mettre en place une réunion, ou pour décider comment on alliance un nouveau produit, vous avez besoin de 17 mails et 5 réunions avec un temps infini pour converger. Dans le réseau social, on converge plus vite parce que tout le monde travaille au même endroit, au même moment et avec le même outil. Et ça, c'est un gain collectif de temps. Et dernière question, le marché des réseaux sociaux euh, d'entreprise n'est pas encore mature alors ça aussi c'est faux, euh, ça s'est confirmé encore euh, là au salon Intranet RSE. Par exemple, on a vu des acteurs qui étaient là depuis 5, 7, 10 ans sur le marché avec des croissances à deux chiffres d'une part, d'autre part on a des acteurs mondiaux maintenant qui pèsent plusieurs milliards. On ne peut pas dire que c'est un marché émergent, c'est un marché qui est devenu mature et qui est en train justement de rejoindre le marché comme celui du CRM, c'est-à-dire de ces grands marchés qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années dans l'informatique, surtout avec le cloud qui en fait justement un, un élément de progrès et de croissance de manière très très très importante.